Dans une même situation, certains ressemblent de la tristesse et d'autres de la joie, car nos émotions ne dépendent pas des situations. Elles dépendent des étiquettes que nous mettons sur ce qui nous entoure. Ces étiquettes sont nos perceptions, et chacune d'elles révèle un besoin particulier que nous avons. Voici un petit tour d'horizon de ce que disent nos émotions. La peur la peur, c'est cette émotion qui nous paralyse ou nous pousse à la fuite. Elle apparaît face à ce que nous percevons comme une menace ou un danger. Elle nous dit alors que nous avons besoin de sécurité et de protection. La colère. La colère surgit devant un obstacle ou devant ce que nous percevons comme une atteinte à notre intégrité. À la différence de la peur qui nous pousse à la fuite, la colère nous invite au combat pour nous défendre. Le besoin qui l'accompagne est le changement. Ainsi, quand l'obstacle n'en est plus un, la colère nous quitte. Mais si le changement est impossible, seule une réparation qui nous semble juste peut faire disparaître la colère. Le dégoût Le dégoût s'exprime par le rejet. Cette émotion nous traverse devant ce qui nous répulse, devant ce que nous ne voulons pas intégrer ou assimiler. Le dégoût nous invite à nous affirmer en nous rapprochant de nos goûts et de nos valeurs. La tristesse la tristesse nous pousse au repli, et née avec l'idée de séparation, de défaite et surtout de perte. Cela peut être la perte d'un objet, d'une personne, d'un idéal ou de bien d'autres choses. La tristesse nous apprend ce qui est important pour nous, et son besoin, c'est l'acceptation. Quand l'acceptation apparaît, la tristesse disparaît. Par exemple, considérer ce qu'une perte nous fait gagner, en apprentissage ou en nouvelles opportunités, est un moyen de l'accepter. La joie la joie nous envahit devant ce qu'on perçoit comme une ouverture, une possibilité, devant ce qui nous permet de satisfaire nos désirs. C'est la seule émotion qui a pour effet de rester plus longtemps quand son besoin de partage est comblé. Et c'est aussi la seule émotion qui affecte toutes les parties du corps par un afflux d'énergie. La surprise Avec la surprise, on est saisi par l'inattendu et l'imprévu. Elle nous invite à l'éveil par nos sens. Notre besoin, c'est alors d'évaluer la situation. Cette évaluation laisse souvent la place à une autre émotion, comme la colère, la tristesse ou la joie. Si c'est bien de la joie qui nous traverse, la surprise peut alors mener au rire. <rire> Selon l'étiquette que nous posons sur notre environnement, nous sommes envahis par une émotion en particulier, et chaque émotion nous apporte un message sur lequel est écrit un besoin, auquel il nous appartient de répondre ou non. Comprendre ce que disent nos émotions aide à se connaître et à mieux communiquer nos perceptions et nos besoins. Comme l'a dit Esther Rochon, je vois le monde à travers le filtre de mes émotions.